Pour moi, ce que je découvre, c'est qu'aujourd'hui, les questions très concrètes de « j'ai des difficultés relationnelles avec mon collègue, avec mon patron », c'est des choses où les gens sont un peu équipés puisque la formation, ou parfois la RH, leur permet, par la formation ou le coaching, d'avoir des réponses. Mais le grand public, je trouve qu'il manque souvent d'outils concrets. Alors, je vais te donner un exemple. Pour moi, c'est important de donner aux gens un outil qui leur permette de se fixer des objectifs, qu'ils puissent atteindre dans les meilleures dispositions, de manière efficace, en n'ayant pas forcément fait un parcours de 10, 20 ou 30 jours de PNL ou de formation à la communication. Donc je veux être concret et je veux donner ça à des gens pour leur vie quotidienne.